Et bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette ouverture d'un petit coffret Arceus trouvable actuellement à intermarché pour un prix de 20 20€ donc ça vaut le coup, j'en ai pris qu'un, c'est la dèche en fin de mois, <rire> voilà euh, puis c'est ça, d'en en prend de 50, il y a beaucoup d'autres produits qui sortent ce mois-ci que j'attends avec impatience, du coup bah j'en ai pris qu'un seul alors on va s'ouvrir ça et on va se régaler, on va voir ce qu'on va avoir dedans voilà, comme ça on peut voir vraiment ce qu'il y a dedans alors il s'ouvre de ce côté-là, c'est bizarre mais c'est comme ça Putain alors il a pris cher je, je vous préviens je viens de voir il a pris cher parce que les cartes il y en a une qui est bloquée là et les autres sont en dessous <rire> donc ça commence pas très bien mais du coup on a un magnifique hérissandre qui est là ah d'accord ok avec le petit jeton je sais pas comment il doit être de base et un petit moustillon et un petit brindibou on voit que c'est le pack euh, légende Arceus du coup du, po du jeu Pokémon Arceus avec du coup Moustillon, Brindibou et Rissandre, les trois euh, starters qu'on a, avec un petit du coup jeton et c'est pas un jeton de Cali, c'est un jeton Archivus qui est très joli. Le, le, jeton, le jeton est très joli, euh, faut, faut le dire quand enfin, même. Voilà, il prit 2000 feux. Il est très beau. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre dans du coup dans cette boîte. Allez, on lui explose la tronche. On va retirer cette partie carton. Oh la vache. Ah mais moi c'est tout en désordre. <rire> Le truc qui s'explose dans tous les sens, c'est génial. Oui non mais c'est lourd en plus. Enfin c'est lourd parce qu'il y a plein de boosters. Ah, alors ça je le garde pour moi. Oh oui, ok, il y, y a plein, plein, plein de choses. Alors. Je sais pas comment ils ont branlé leur truc. C'est mal foutu. Je, je vous cache pas que c'est mal foutu. C'est très mal foutu. Allez hop, on ouvre ça comme ça, on balance ça. Je <rire> Le bruit que ça fait, j'ai cru que j'avais écrasé un chat. Alors, on a quoi Du star étincelante. Deux star étincelante Deux astros radieux. Et un point de fusion. Ok. Donc, on va s'ouvrir ces boosters-là juste après. On met ça de côté. On a quoi On a un petit livret qui est à l'envers. C'est cool. Un petit livret. Ah, c'est un petit bloc-notes. Sur lequel on peut écrire des choses. C'est sympa. Et on a des autocollants. Alors, la boîte, je pense que je vais la garder en déco. Parce qu'elle est jolie. On a des autocollants euh, moustillon brindibou. Des autocollants Arcius. Euh, Arceus. Sont, qui sont tout à fait jolis, des, autres, des magnifiques autocons Arceus. Hein. Voilà, pareil. Ah bah, à nouveau, les trois starters. Et là, du coup, Eric avec Arceus. C'est sympa. On va, on va revoir vite fait le, le petit calpin. Alors, attendez, je suis même pas droit. Voilà, on va s'aligner sur la carte. Alors, désolé, je n'ai pas encore de tapis euh, Pokémon. Donc, je, je ne joue pas encore normalement à Pokémon. Putain, je vais le dans la cam. C'est vraiment l'ouverture du pauvre, l'ouverture à l'arrache. On va mettre ensemble les stars étincelantes, le point de fusion qui est tout seul. On le met là. On se réserve pour la fin, le point de fusion, je pense. Et deux astro radieux. Alors le petit calepin qui est là. Bah, du coup que vous puissiez bien voir. Voilà. C'est pour écrire ce qu'on veut dedans. C'est sympa. C'est sympa le petit truc en plus. Avec du coup bah, les trois les trois cartes promo qu'on a vu à ah, l'ouverture. Let's go Allez, on va s'ouvrir ça. On commence par lesquels Astro radio ou star et C'est lesquels les, qui sont sortis le plus récemment Je sais plus. ça Star est c'est le plus récent Je sais pas. Il me semble que c'est Astro Radio moi. Non, point de fusion, c'est trop bien. Allez, on va commencer par point de fusion. Dans, dans l'oreillette, on me souffle. Faut commencer par point de fusion. Donc on va commencer par point de fusion. L'oreillette est à côté de moi quand même. Allez, let's go. N'oubliez pas, du coup, je fais ces ouvertures en live retranscrites sur YouTube. Donc, si vous la regardez sur YouTube, c'est que vous avez raté l'ouverture en live. Et c'est bien dommage, puisque c'est en live que c'est le plus intéressant. Puisqu'on débriefe après. 1, 2, 3, 4. Et je mets devant. Je n'ai pas perdu la main. Allez, on commence avec une petite énergie psy. Découverte de l'aventurière. Une petite écolière qui est vachement bien. Je vais chez deux cartes, elle est pas mal. Un petit luxio, l'évolution de l'ixi. Un tournicoton. Un gobou. Gobu il est trop cute, en vrai. Sabelette, qui est trop chou aussi. Un Charibari. Grimalin. Et, et, et, et un larvibule, du coup. En... Je crois que c'est reverse que ça s'appelle, comme ça. Et derrière, nous avons... Ah, malheureusement ce sera qu'une secrète Avec Corium qui ne brille même pas Voilà bah c'était déjà euh, pas ouf pour, <rire> pour le booster point de fusion Je suis un peu triste malheureusement Encore... Ah bah sinon on alterne On fait un astro radieux Un star étincelante Ouais on va faire ça On va, on va alterner Et on terminera du coup par un, par un star étincelant En espérant choper un petit Arceus En espérant choper un petit Arceus Ce serait bien C'est cool Arceus il est cool Allez hop ah déjà, alors on m'a dit si c'est blanc, je crois qu'il y a quelque chose. Il y a, il y a un délire comme ça. Si la carte promo, euh, enfin le, le QR code est, est d'une couleur, il y a quelque chose, généralement. Alors, une énergie feu, un fortifiant obscur, un furisson. sachant que j'aime beaucoup les je suis content. Chaussure de randonnée, un quizfish de Isui, un grelasson, un furéglon. Ah le Bonita, il est beau le Ponyta est magnifique. Franchement, le Ponyta est magnifique. Un Pijaco. Je suis pas très fan du Pijako. Et... Oh Oh la vache Karchakroc V Mais elle est magnifique Avec... Ah bah je vais mal compter. Régistine <rire> Oh le Karchakroc V Elle est trop belle Elle est sublime de ouf Pourquoi... C'est... Ah oui, oui. m'a euh, femme à la de la côté qui fait elle est magnifique. Mais oui, oui. Elle est, elle est, elle est sublime. Là, alors, Karchakroc étant un de mes Pokémon favoris. Est-ce que j'ai un, un crush sur Cynthia Voilà. <rire> Je, je, je kiffe Cynthia Mais alors là La Karchak Rock V Elle est magnifique Allez maintenant On se trouve Une petite star étincelante Et du coup Cette fois-ci On a une QR code noir. Donc normalement On a pas grand chose Mais ça ne veut rien dire Il peut quand même Y avoir quelque chose Je crois qu'ils ont fait ça Pour éviter que les boosters soient, soient, soient pesés Alors Une énergie Plante Un casque marmite Noix de coco euh, ami de galard Chenity, Agri-Malin, Tauri, Crémy, j'aime beaucoup ce pokémon, il me donne faim chaque fois que je vois Crémi et Charmy Et Tourni, Castor reverse et, et derrière nous avons... Oh Kivé. Une petite Mimi en fait je vois comme quoi, comme quoi, comme quoi, même le, le petit truc, non en fait ça va rien dire Mimikivé, alors ma femme vient de me faire... Ah ok, elle, est... elle coûte dans les 35 balles en vrai Donc j'ai déjà remboursé du coup le pack euh... 40 balles, 39 à la 39 Ok, 35, c'est pour péter le premier son à 39. Ok. Bon, on va s'ouvrir une deuxième astro-radio. Si jamais on en ressort une autre, ce serait ouf. Mais déjà, le Rock et le Mimiki, ça fait le taf. Ça, ça, ça fait le kawa comme on dit. Ça fait le kawa. Ça fait le café. Allez, on continue l'ouverture. Ah, cette fois-ci, c'est blanc. Le QR code. 1, 2, 3, 4... Et let's go. Allez, on, on, on croise les doigts. Espérons avoir quelque chose à nouveau de bien. La petite mise au point, si tu peux te faire, s'il te plaît. Ce serait cool. Nickel. Allez, plutôt bien. Allez, une énergie psy. Alors, un Mélokrik. Pas très fan du Mélokrik. Fossil inconnu. Archéodongue. Grelasson. Furéglon. Ponita Nouveau qui est super beau, donc ça m'en fera un deuxième pour faire un petit deck Ponita. Ah, puis encore. Putain, mais c'est le même booster qu'avant, quoi. Archéomir, et derrière, Galopa en reverse. Galopa aussi, super beau. Franchement, les artworks de Galopa et Ponita sont super beaux. Et derrière, nous avons, rien du tout, un hein, euh... <rire> Aigle de Issui. Bon, déjà, on a Karcher on va pas se plaindre. Le dernier Astro radieux. Si on sort l'Archeus, si on sort l'Archeus, je pense que pour la première fois, j'ai gueuler dans le micro. Je vais pas gueuler un petit peu, je vais gueuler genre beaucoup fort parce que j'attends l'arcus. A nouveau, blanc, ça sent bon. Ça sent très bon. 1, 2, 3, 4. Ça sent très très bon. On va toucher. On va toucher du bois. Espérer choper quelque chose. Alors, l'énergie. Alors, allez, mets-toi. Kaomi, Kaorine pardon, je crois que j'ai Kaomir. Euh, Prémonition de Margie. Je ne connais pas Margie. Casque marmite. Un farfuré. Allez, allez. Un justement mais aussi franchement ils sont classes, les arts sont super beaux. Conotaur, je suis pas fan de ce Pokémon, mais il est mignon. Electek, Eoko, qui cute aussi un petit peu Eoko dans sa façon d'être. Et Tropius en truc Tropius c'est pour moi c'est un Pokémon un peu useless, hein. je, trouve pas... je trouve vraiment pas joli. Et derrière nous avons. Ah, ah et les câbles, et c'est. Elle n'est même pas brillante. Ah tristesse, tristesse, tristesse. Bon enfin, on a quand même eu un Karchakroc et un Mimiki. Et euh, bah franchement, ils déchirent la fougère. Euh, je vais pas m'en plaindre, ils sont vraiment super beaux. Honnêtement, waouh. Wow. <rire> je, je, je suis en train de chercher le truc pour le full screen. Voilà. Euh, honnêtement, ils sont super classe. Ah Merci, on m'envoie deux petites sleeves euh, pour, pour les ranger. Bah, il les mérite, franchement. Il faudrait que j'aille voir Mimiki et comment il cote. Mais je pense que je vais les garder parce que, bah, car je crois que j'adore Mimiki, euh, j'adore aussi. Euh... Mimiki, il cote pas beaucoup Non, ouais, voilà. Mais après, j'aime beaucoup Mimiki, comme... j'aime bien son histoire et tout, il est trop cute. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et ce live. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.